Cette vidéo est pour toi mais avant abonne toi et like la vidéo si tu es tombé sur cette vidéo ça n'est pas un hasard j'ai un message pour toi il est peut-être temps que tu l'écoutes recentre toi sur toi pense à toi pense à tes rêves et à tes objectifs et à tes besoins à toi j'aimerais que tu saches même si tu le veux tu ne pourras jamais faire plaisir à tout le monde et même si tu le veux, les gens, des fois, ne reconnaîtront même pas tous les efforts que tu fais pour eux. Et au final, tu vas être fatigué, épuisé, vidé, et tu n'auras plus rien à offrir à toi-même. Tu sais qu'à chaque fois que tu dis oui aux autres, tu te dis non à toi, non à tes besoins, non à tes priorités, non à tes rêves. Et à chaque fois que tu dis non aux autres, tu te dis oui à toi, oui à tes priorités, oui à tes besoins. Alors, je t'invite vraiment à te dire oui un peu plus souvent parce que tu le mérites. C'était Nahid Rached, celle qui est là pour libérer ton potentiel et te faire avancer vers la vie de tes rêves. Hedahua ça, kum.